Le jour comme la nuit Sans qu'on le sache, les yokai sont ici Ils tombent partout pour notre grand malheur Pour le désordre, ce sont bien les meilleurs Parfois, ils vous causent des problèmes Pour que la nuit, vous perdiez le sommeil Je vous présente cette année qui est découvre un jour Whisper, un yokai bavard et plein d'humour. Les yokai, ici, personne ne les voit. Pour les bêtises, ils sont vraiment les rois. Whisper offre une montre à Nathan qui permet de voir les yokai tout le temps. Il croise un jibanian, un chat paresseux. Sa vie désormais n'est plus un jeu. Il porte une york. Les amis toujours gagnants Des ennuis plus pour longtemps Tous unis dans le même camp Un médaillon pour la yokai watch Yo -Kai, Yo -Kai watch Les amis toujours gagnants Des ennuis plus pour longtemps Tous unis dans le même camp Un médaillon pour la yokai watch